Bonjour, comment allez-vous Est-ce que vous allez bien Alors, j'ai cherché dans la bibliothèque et je trouvais par hasard ce livre, à loulou français. Et parmi les textes que je préfère beaucoup, c'est « Le chat et la souris ». Et le chat ici, c'est sa moustache. Regardez bien la souris, elle a bien arraché les moustaches du chat. Alors, que s'est-il passé Allons-y, je vais vous raconter cette histoire et j'espère, de tout mon cœur, qu'elle vous plaira. Le chat et la souris. Allons-y. Je vais vous raconter maintenant cette histoire amusante entre le chat sans moustache et la souris. Pourquoi la souris a-t-il arraché comme ça les moustaches du chat le chat et la souris, la suite. Alors, suivez avec moi, s'il vous plaît. Essayez d'apprécier ce conte, cette belle histoire entre le chat et la souris. Et à la fin de cette histoire, on va déduire. On va comprendre une leçon de vie. Alors, le chat sans moustache fait pas de velours et a lâché la chouette au petit jour. C'est la chouette, c'est d'ampi, le l'écureuil et la souris. Le chat sans moustache fait pas de velours et là, chez la chouette au petit jour. Mademoiselle chouette, sois gentille, donne-moi un morceau de lune pour que la pie me donne quelques bijoux, pour que le l'écureuil me donne quelques noisettes et pour que la souris se régale et me rende mes moustaches. Mademoiselle Chouette, sois gentille, donne-moi un morceau de lune pour que la pime me donne quelques bijoux, pour que les me donne quelques noisettes et pour que la souris se régale et me rende mes moustaches. D'accord, était la Chouette, mais à une condition. Promets-moi de ne plus jamais manger une seule souris. Alors là, c'est une condition pas comme les autres chaque animal ici, euh, dans une condition un peu identique avec les autres, par exemple ici la souris, en rendant les moustaches à la, au chat, et dans les, ça veut dire tout simplement à une condition, Elle va, tout simplement, le chat va retrouver l'écoreuil pour quelques noisettes. L'écureuil, lui, pose aussi une condition au chat. Alors, euh, les bijoux. Et il demande tout simplement d'aller chez Madame Pi pour euh, avoir des bijoux. Et c'est la même chose pour Madame Pi. Il pose une condition au un chat. De trouver mademoiselle chouette pour un morceau de lune. Mademoiselle chouette, sois gentille, donne-moi un morceau de lune pour que la pime me donne quelques bijoux, pour que les me donnent quelques loisettes et pour que la souris se régale et me rende mes moustaches. D'accord, dit la chouette, mais à une condition, promets-moi de ne plus jamais manger une seule souris. Le chat sans moustache fait pas de velours et promet pour toujours. Le chat sans moustache fait pas de velours et promet pour toujours. Alors, la chouette lui offrit un morceau de lune qu'il porta à la pie. Alors, la pie lui offrit quelques bijoux qu'il porta à l'écureuil. Alors, l'écureuil lui offrit quelques noisettes qu'il porta à la souris. Alors, la souris se régala et rendit ses moustaches au chat qui ne mangea plus une seule souris de toute sa vie. C'est une leçon de vie pour le chat de ne plus jamais manger la souris. Alors, euh, euh, tous ces animaux se reconnaissent. La chouette lui offrait un morceau de lune qu'il porta à la pie, et la pile lui offrait quelques bijoux qu'il porta à l'écureuil. Alors, l'écureuil lui offrait quelques noisettes qu'il porta à la souris. Alors, la souris se régala et rendit ses moustaches au chat qui ne mangea plus une seule souris de toute sa vie. Voilà, voilà c'est une belle histoire. On a compris que ça veut dire la solidarité entre ces animaux. Et l'amitié aussi, puisque ces animaux se, euh, se connaissent. Et à la fin, on a vu la sagesse de mademoiselle Chouette. Qu'est-ce qu'elle a dit Le chat. Qu'est-ce qu'elle a dit au chat hein De ne jamais, de ne jamais penser de manger une souris. D'accord, dit la chouette, mais à une condition, promets-moi de ne plus jamais, de ne plus jamais. C'est pas de ne jamais, mais de ne plus jamais manger une ce souris. C'est une condition vraiment dure pour le chat. Et le chat sans moustache, fait pas de vouloir, et promet pour toujours de ne, de ne plus jamais manger une ce cela souris. C'est pour cela que la souris rendit ses moustaches au chat. Qui ne mangea plus une seule souris de toute sa vie. Voilà, c'est tout pour le moment. J'espère que vous avez bien compris ce conte, cette belle histoire. Toujours avec des belles histoires, avec de beaux contes. Au revoir et à très bientôt mes chers élèves.